Vous savez, je pense que la vie, c'est un peu une succession de chances. Alors oui, la chance, ça se crée. La chance, ça se travaille. Mais la chance, ça doit quand même être présent. Moi, je suis un vieux petit streamer qui fait du Minecraft de base sur son clavier et sur sa souris. Et un jour, un mec m'envoie un message et me dit « Hey mec, est-ce que ça te dirait de participer à la Coupe du Monde ?» Et de là, il s'est passé tout ça. Et là c'est le début d'un des plus grands défis de ma vie. 5 jours pour trouver 20 créateurs de contenu qui vont devoir me suivre à Séville, dans le sud de l'Espagne, à quelques centaines voire milliers de kilomètres pour certains. Tout ça pour jouer contre 6 autres équipes du monde pour essayer d'en devenir la meilleure. Certains touchent un ballon depuis qu'ils sont tout petits, d'autres ont commencé à s'entraîner dès que je les ai invités. Et je remercie énormément chaque personne qui a accepté de participer. Merci à vous les frères. Sans vous, j'aurais jamais pu participer à ça. Et ce film n'aurait jamais pu sortir. Alors oui, une Coupe du Monde ça se prépare, mais nous on va commencer notre Coupe du Monde maintenant. On est le vendredi soir, on vient d'arriver à l'hôtel et on fait connaissance avec Official Pi, qui est le capitaine de l'équipe d'Espagne. Okay, Bichard François yes. hey. yes. uh, Et vous ah, ah, ah, uh, uh, Comme-ci, comme-ça, <laughs> comme, <laughs> <si>, comme ça P <inaudible> uh, Capitaine de France, uh, Portugal Vous êtes à côté de l'Espagne Combien de Une heure, une heure. C'est très bien C'est très bien C'est très bien Oh, mon Dieu Espagne Yeah, tell me about it. Je ne sais pas, Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais pas. c'est pour le C'est Pour le content. Oui, le Comme Logan Paul et KSI. Oui, oui. Non, non, c'est so. <laughs> <laughs> it's not pas faux. Non, c'est pas Oh, Oh, il Oh, it's fait... Il fait... Il très joli, oh. Uh, Colombia, Argentina, Mexico is sponsored by Adidas. Okay. It does not make sense you okay. make a t-shirt, you know. Okay. Portugal is made no, no. Uh, Okay. okay. <laughs> no. Yeah, yeah. So they yeah, want. they want to Okay. Okay. okay no. It's for this. Okay. They will kill each other, Spain and France and <laughs> <laughs> And and I will select like that. Wheat of corn. Yeah, you yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. complex. Yeah, yeah. yeah, yeah. En vrai de vrai, l'un des plus grands défis du week-end, c'est de parler anglais. Je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Et le peu d'anglais que j'ai, c'est ce qui va m'être obligé de savoir pour pouvoir parler aux autres équipes, joueurs et capitaines, à l'organisation, et aussi au stream espagnol. Parce que oui, vous le savez, on a stream sur ma chaîne, mais il faut savoir que le vendredi soir, on avait rendez-vous dans le stade de Séville pour le tirage au sort des poules avec tous les autres capitaines et Gref, le streamer espagnol organisateur de l'événement. Yeah, yeah, yeah. Oh, my so, so, oh, oh my God. Oh <laughs> my God. Oh On nous équiper de micro et on va devoir répondre à les interviews et tout en anglais. Hein? Ah, en anglais Hola a todos amigos, Que tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo directo. Estamos en Sevilla en el estadio del Benito Villamarín. Que entre y que venga a este directo oficial del sorteo de la Stream World Championship el capitán de francia Vichar. <laughs> un abrazo <aplauso> para él <laughs> what's up bro i'm fine thank you. how are you i'm fine thank you thank you it. you know between uh, france and spain yeah. uh, there is a big uh, mm -hmm. rivalry, a big uh, duel but i'm very happy et um, yeah, so Et je pense que c'est à ce moment-là que je réalise. Passer devant des milliers viewers, presque 100 000 sur le stream de greffe alors qu'on n'a pas touché un ballon, avoir la chance d'être en plein milieu du stade de Séville, près de 60 000 places, et avoir à côté de moi, en drap noir, la coupe. Je ne sais pas encore à quoi elle ressemble, mais c'est l'objectif du ce week-end, le but c'est de la remporter et de la ramener à la maison. Et pour le tirage des poules, c'est comme vous avez l'habitude de le voir à la télé, chaque capitaine d'équipe va aller tirer un petit bout de papier, et ensuite les équipes tirées du bout de papier vont être mises dans la poule A et la poule B, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, j'ai un stress, c'est de ne pas tomber dans la poule de l'Espagne, j'ai pas envie de les affronter maintenant, j'ai envie que ce soit une finale, une vraie confrontation. Oh. Primera bolita, primera bolita Te vino, te vino, te vino <gasps> Puedes sacar cualquier equipo ¿Es difícil? es difícil, ahí sí Ok, oh This is... <laughs> No, ¿sí? Spain. <risa> <risa> excelente, excelente. Ah, eso es una locura. Está armado, está armado. Yo vivo ¿Cómo? En, ¿Cómo en, una, en una simulation constante. <risa> <risa> <risa> oh, wow. Colombia. Colombia. Oh, Colombia. Colombia. El mismo. Qué, <risa> <¿Cómo funciona eso? risa> ¿Qué pone? Francia! Francia! Ojo! Un aplauso, un aplauso pour Francia, por favor, chicos. Non, espera, esto significa. Non. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Et bien évidemment, le moment qu'on attendait tous. Hein. Et on l'a su instantanément. Il l'a tiré, le petit bout de papier français. On sera dans la poule de l'Espagne. Et c'est d'ailleurs notre premier match qu'on commencera directement le samedi. Colombia? Hello, my friend. <laughs> este ah. es. Le trophée, la copa officielle de la String World Championship. Valladidas, 1, 2, 3. On joue à 19h30 demain, premier match, deuxième match, 21h. Tout de suite, on enchaîne. 19h30, Espagne, 21h, Portugal. Le groupe B, ils ont 4 heures d'attente entre les deux. Nous, on enchaîne direct. Ça va être chaud Ça va être chaud Là je suis un peu stressé tu vois. Autant j'étais confiant sur le stream, je faisais le mec et tout tu vois. Mais euh, c'est vrai que rencontrer l'Espagne dès le premier match, on peut se faire éliminer dès demain. Il y a, il y a une poule qui est monstrueuse comparée à l'autre. Ça, ça va être chaud. Ça va être chaud. So man, so. thank you. Thank you thanks you too. <laughs> thanks a lot for the opportunity for all this for the you, you like the stadium on my side the, the trophy I, I, I think it's yeah. good. Yeah. yeah I, I, go. I have a very very chance to, nice be, to be here. Be you, man. Hello Alex. Hello. It's my brother. Nice you. yeah, ah, I your I know, brother. You look similar. Yeah yeah. yeah, yeah. <laughs> And it's my uh, cameraman. Camera cameraman, how are Hello. you? Hello. If my uh, my YouTube channel Hello uh, French people uh, thank you for coming like here let's see <laughs> oh, and your team is better euh the... last, like yes yeah, yes i think uh, it's uh... yes yes or yes, yes, yes. <laughs> no okay. A, a, a lot of players uh, repeat, yeah. they, they play again, yeah. but there are some new players, very good. See you tomorrow Yeah, see you later. Yeah. Uh, I'm cold, so I'm going to... Yeah, yeah. Okay. <laughs> Me too. You, you're not cold, man <laughs> hein, or... No. Okay, you are... you're, you're good. <laughs> Un capitaine n'est rien sans son équipe. Il est temps d'accueillir la mienne. Je vous présente mon équipe de France. Oh. Oh. What a fiend Qu'épisode ça va Tu vas bien Et toi, le coach ouais, Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça vous allez récupérer votre. Bah, venez, venez, venez! Et pas pas signer vos papiers! Le ah, ouais. Dans les papiers, vous allez signer, lisez bien, il y a marqué. Tout pire. dommage corporel, Et ça va au C'est pas exact! Il est bien même pour la grosse veste tout. Ouais, ouais, non, pas mal! Vous voulez mettre sur un attendez pas ta chambre. Mmh. Non, vas-y. Ok, là je tout... <rires> Bah vas-y je vais faire le discours chiant mais merci d'être là déjà c'est sous... cool. Euh... Ouais, ouais. ouais. <rires> <applaudissements> <applaudissements> Non demain chose importante, petit déjeuner ils vous l'ont dit c'est jusqu'à 11 h grand maximum On se donne rendez-vous à 10h30 à midi 20 grand maximum et pas une minute de plus vous devez être changé, habillé comme si vous rentrez sur le terrain donc avec Chaussettes, crampons, même dans le hall, ok Et à 13h, on sera parti directement pour le stade et ensuite on ne revient pas à l'hôtel. On va bon faire bon. la compo là tout de suite après avec euh, Trafi, Vinsky et peut-être Stéphane. Comment t'es beau mec Salut l'équipe <rire> <rire> Fais une roue, mec. Waouh Lui, vous le connaissez pas C'est Trafi. Trafi, que vous avez peut-être déjà vu sur YouTube, un grand passionné de foot. Et c'est un membre de mon équipe. Et pas n'importe lequel. C'est lui qui va créer la composition de l'équipe. C'est un peu notre coach. C'est avec lui que je dois discuter pour les grands aspects stratégiques. Trafi, il veut gagner. C'est le mec qui est là pour justement performer à fond. Et moi, je suis le mec qui est là pour dire « Ok ». Il va falloir faire jouer lui, parce que si lui joue trop, ça va pas aller. Tu le mec chiant en fait. Et à nous deux, on va essayer de créer la meilleure équipe possible pour débuter demain directement contre l'Espagne. 2h du matin. Nous sommes en train de faire la compo de l'équipe de France. Regarde qui est récent. Didier ça. Deschamps, on a qu'à bien se tenir. Dans, dans le remplaçant, il y a 3 Yachts. Sodé, il est chaud. Ok. Il... Sodé, il me remplace. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Ça me va. Dans l'idée, euh, Melker remplace Tony. Il a pas le niveau de Tony. Il a pas le niveau de Tony, niveau de Tony mais c'est pas grave. Parce que. Je... Il y a encore euh, 10 autres bonhommes sur le terrain qui, mmh. qui, oui. font, qui, qui font le boulot. C'est une bonne idée, mais le problème c'est que si tu vois on, le match est serré, ah, je suis les fait. gens moins forts ne vont pas rentrer du match. Et en fait j'ai peur, en fait moi je pense aux, aux gens dans le chat, tu vois. Déjà les gens seront se bâchés, s'ils rentrent pas du match, ils seront encore plus bâchés, tu vois. Donc c'est pour ça que de base je voulais en mettre un ou deux au début, pour qu'ils jouent dans tous les cas et que ça tienne la route, et qu'ensuite on va se rentrer des gens plus forts pour que le niveau de jeu au final. Il n'y a pas un grand écart entre le début et la fin, tu vois. Ça reste sur une droite. Vous avez certainement tous vu l'Eleven All-Star, France Espagne organisée par Amin et DJ Mario. Alors oui, la Stream World Cup, ça s'y approche. C'est une compétition avec 6 pays cette fois-ci. Et qui dit 6 pays, dit qu'on ne peut pas jouer 90 minutes à fond comme des joueurs professionnels. Clairement, on n'est pas capable de supporter 4 matchs comme ça au maximum. Pour vous expliquer un petit peu le format de la compétition... Dans un premier temps, le samedi, il va y avoir les phases de poule. Trois équipes par poule. Dans notre poule, l'Espagne et le Portugal. Chaque équipe s'affronte une fois et joue donc deux matchs. Pour se qualifier en demi-finale, c'est simple. Il faut être parmi les deux meilleures équipes. Et ensuite, le dimanche. Demi-finale et si on gagne, finale. Deux matchs par jour, quatre matchs en tout. Clairement, on n'est pas des sportifs de haut niveau. Les matchs se dérouleront en 50 minutes. Demi-temps de 25 minutes. Avec temps additionnel, comme il est prévu. Pour les changements de joueurs à la différence d'un vrai match de foot, on peut faire des changements de joueurs à n'importe quel moment. Ici, les changements sont illimités. La seule règle, c'est que les changements doivent être effectués à 8 et 16 minutes de la mi-temps. Deux périodes de changement pendant la première mi-temps et deux périodes de changement durant la deuxième mi-temps. C'est les seules règles que vous avez besoin de savoir pour profiter de cette vidéo. Ah si Ah si si si si la dernière règle. Oh pour que vous puissiez passer un très bon moment sur cette vidéo et que je puisse peut-être atteindre les 100 000 abonnés un jour, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. Et si vous l'aimez, si vous voulez commenter, ça vous fait plaisir, je force personne. En tout cas, merci pour ceux qui le feront. De, de les matchs du dimanche matin. J'avais deux consignes importantes, on va dire, de la porte de Fares. La première, c'était que euh, tout, le monde, tout le monde joue, enfin, tout le monde s'amuse. Ça, c'est le principal. Et la deuxième mission, moi, tiens, je pense qu'on est tous des compétiteurs, c'est de gagner, les gars. Logiquement, vous saurez qu'on n'aura pas tous le même temps de jeu. D'accord Il y en a qui vont jouer plus, il y en a qui vont jouer moins. C'est le sport, c'est comme ça. L'objectif, encore une fois, c'est de kiffer, principalement, mais de rentrer avec ce putain de trophée quand même, d'accord Parce que okay. quand je... Du coup, au niveau de l'Incopo, pour le match contre l'Espagne, on a un 11 de départ qui est assez fort. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est surtout de gagner ce match. Alors, en gardien, moi. Oui, <rire> non non, non, les gars, je vous ai menti, menti. Non, En gardien, bien évidemment c'est lié En défenseur droit, on a mis Chris Centro, Traffi et Steph A gauche, on a mis Vinsky. Milieu, au centre, on a mis Risma et KMS Trois milieux, à droite, Safine Au milieu, Brad, à gauche, Tony Et en pointe, on a mis Raim Et les consignes de jeu, les gars, je vous dis la vérité, ça va être construction Construction de balles, on sait tous faire contrôle passe. c'est une construction, je veux pas avoir de longue transversale dans le vide où tout le monde se prend pour pire l'eau, non. Les deux MDC ils auront le travail d'essayer de bloquer leur numéro 22 qui est leur joueur semi-pro. Mais sinon après comme il a dit Traf, on est, on est au-dessus et j'ai pas de doute sur en fait qu'on va gagner ce match. Donc faites-vous plaisir comme il l'a dit, on est là sous le rond du plaisir ouais, kiffez, kiffez. Franchement, si pas... s'il y a un mec devant toi, tu perds le petit pont, tente-le Là, il y a du public, c'est maintenant, maintenant, tu vois, maintenant. après, faites pas ça toutes les 10 secondes Vous voyez l'Espagne là, ils sont archi en bloc, ils sont, ils sont bien organisés ouais. L'objectif c'est pas dans l'excitation d'arriver et d'être à donf et de courir mmh. partout, etc Il faut vraiment respecter vos postes, je pense que la plupart, ça va, euh, dans le 11 C'est bon, vous êtes carré au niveau des postes, commencez pas à vous éparpiller, à être en mode désordre, etc on joue tranquille, on joue en bloc, on presse un peu, tu vois. Mais pas, bah, il y en a trois qui sortent et après le mec, euh, parce que le gars là au milieu de terrain là, il va, il va se régaler et après c'est mort, tu vois, trop mignon. Okay <rire> il laisse, ah, rigole, beau, beau, et vous l'avez vu après tant de tensions, tant de préparation, après une équipe de France qui euh, s'est fait un peu vanner sur Twitter, sur les réseaux, le live est lancé et c'est le jour J. Il est 19h30, c'est l'heure du premier match, France Espagne. Notre seul objectif. C'est la victoire. France versus Espagne, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Vous l'attendiez. Ils sont prêts. Ils sont prêts, l'équipe de France. Ils sont prêts, mais ils sont magnifiques. L'entrée des Espagnols, l'entrée des Espagnols et l'entrée des Français. OK, les gars. Oh là là, oh, je suis trop excité. C'est ouf. Le coup d'envoi a été donné et c'est une première remise en jeu pour la France. Si, moi, je t'entends bien. je okay, bien. J'ai vais essayer aussi de parler un peu plus fort. Pour le gardien, oui Merci Raph Le, le joueur espagnol l'aurait touché, regardez-moi ce coach, hein. regardez-moi la beauté de ce coach hein. Il est chaud, il est motivé <rire> Et pour le moment, c'est une un subie, attention, un c'est lié C'est capté, c'est capté qui va jouer Oh, c'est lié Ça a surpris sur le moment. On va regarder le ralenti. Ok, il attrape. Ok, il la relance. Allez, ah, oui. ah oui Ah oh, oui oh, oh, oh là, les... monsieur l'arbitre Non, c'est incroyable ah, ce qu'on vient de voir C'est quoi C'est du basket incroyable Et c'est à ce moment-là que je me dis Oh là là là là dans quoi on s'est engagé Déjà que je savais que ça allait pas être difficile de jouer en Espagne avec des arbitres espagnols, devant un public espagnol, dans un stade espagnol. Je savais, je savais que ça allait pas être facile. Mais quand je vois cette action. Qu'on est à la 9 neuvième minute du premier match et qu'une main aussi odieuse espagnole arrive et qu'aucune conséquence n'a eu lieu face à cette action, c'est là où je me suis dit Oh putain Fares, en quoi tu t'es engagé ouais, Ça change ouais, de la ouais, semaine ouais, dernière Et Chris belle Bell défend... Oh là là là là là là. là. C'est pas si fait Travi qui laisse sa place et qui donne son brassard de capitaine. Mon brassard de capitaine, Mais <rire> le sien elle a fait de la course, elle a fait du toucher de balle. Elle a ah, tout attention, fait. Tony, attention, Tony, Tony, qu il Tony qui va quitter Tony a fait Faises de lui. Au moment où on s'y attendait pas Voilà Incroyable Tony, Tony qui... qui vient libérer cette équipe de France Les Espagnols qui s'y attendaient pas ah, non c'est vraiment contre le cours du jeu là pour le coup. Il <rire> prend sa rose, rose Il ouais. prend sa rose Qu'est-ce qu'il va faire Il l'offre Il l'offre à sa <rire> copine <rire> ouais, Incroyable quelle célébration Tony magnifique Quelle célébration C'est magnifique et Tony qui fait un travail monstrueux aussi. Et ça part hein. d'une belle belle ah. touche de crise. Hein. Oui oui, alors le gardien peut-être qu'il s'avance un peu trop parce qu'il y avait quand même beaucoup de défenseurs sur Tony. Et, et trop, bah, ah. ça l'a rend Ça l'a rend heureuse si tu m'étonnes en même temps. Ah, ouais. Et on fait une dédicace d'ailleurs. Au Vincay, ouais. ce sont trois joueurs ouais. dans cette équipe. 3 joueurs représentent attention le centre. Attention, ça peut être récupéré là. la fois. OK, mais le putain tu me le Ok mais on dans la pixel Attention là Oh la noir. Le t-shirt pixel noir. Incroyable Zéro pour l'équipe de France Personne s'y attendait Alors là non Et voilà les doigts d'honneur oh, <rire> Ah oui attention Ah oui non oh, Le public est <rire> sa la gueule. Mais attention parce la la la la la là là là là. la la la la la la la Vinsca, attention, jette, attention, attention Attention parce qu'il est tout seul Papi Gavi Oh ah, Oh ah, non a, a, la réduction du Juste pas avant la mi-temps okay, J'avoue que là, je l'ai... Ouais, je pense qu'elle a considéré ça comme un coup de déco, mais, euh, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit... Ah, le crochet magnifique. Ah, ah, le bien, crochet, le placement... Je pense oui. que la bombe, c'est l'arbitre Attention, c'est lié C'est pas oui, capté, c'est capté C'est capté en bon Et ça c'est l'arbitre. De cette première mi-temps, première mi-temps compliquée. ouais bah, très compliqué, on a été dominé une grande partie du match en vérité, mais euh, on gagne quand même. Entre les joueurs. pour la seconde mi-temps, alors est-ce qu'il y a des changements euh, Je ne sais pas pour le moment, parce que peut-être que des infos, je ne sais pas. En tout cas, ma pape. Et l'engagement qui va être donné du coup par les Français. Début tout. de cette deuxième période, France versus Espagne, toujours 2 buts à 1. En fait, c'est surtout en 4 buts. Que Parce que si on, si on signale hors-jeu Et qu'il y a but juste après Et qu'il n'y pas hors-jeu finalement La personne que vous allez de voir à l'écran S'appelle ah, Mathieu oui. Mathieu. Oui, Mathieu Mathieu bien évidemment euh, La réalisation on vous remercie euh, C'était Mathieu Ouais voilà, c'était Mathieu bah, Bref On enchaîne La réelle qui a ça, pour ça. Le mauvais dégagement là du gardien espagnol Oh il va siffler Ça joue avant en faveur des, des Espagnols. Ouh, a, Walid, oh, oh, oh, Walid qui a failli castrer notre cher ami espagnol. Bon ah, et, et ça demande ça demande, ça demande la validation du 4 k arbitre, peut-être. Ouais. La barre, c'est la barre qui est demandée. Bah, bon, on a l'impression, on l'impression c'est volontaire. Et l'arbitre qui a pris sa décision, c'est ce que, de que de ça de va être. Euh, arbitre qui rentre sur le terrain, qui réfléchit. Ça discute encore, ça discute encore et c'est pas quoi faire. Prise de décision là-bas. Oh, là et c'est un carton rouge. Carton rouge pour Walid. Carton rouge pour Walid. Oh, et cette équipe de France. À 30 minutes de jeu. Ah, bah, ça fait très très mal parce que, mène... Même... Bah, mais là, ouais, ouais, ouais, je, je suis vraiment étonné dans le cadre trouve ça. Samy, Samy qui, qui demande à ce que les le oh, deux côtés soient arbitrés de la même manière. Clairement, a aussi. Brad. Oh là là et pour qui Oh là là Oh là là là Il n'est pas du tout d'accord Il n'est pas du tout d'accord Et c'est impressionnant Et c'est un carton jaune encore C'est encore un carton jaune du coup français. Ah, il a, le joueur espagnol a touché balle en premier. Et je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance. impressionnant Après, est-ce que ça vaut un carton jaune Je suis vraiment pas. Suis... Un stade comme celui-là. Hein. Ouais, non mais il est impressionnant ce stade. Euh, ce stade de place là, après, Vraiment. c'est pas. sur, sur le côté. Et c'est Chris Chris, Chris, voilà. Chris qui va par parfaitement récupérer le ballon. Et euh, cette équipe de français qui euh, se sent libérée grâce à Tony en Chris, partie. Chris qui fait un très bon travail hein, défensif. En tout cas sur cette seconde mi-temps, il, il est excellent. Alors Chris qui va peut-être okay. faire pousser la balle. Ok, ok, ça, ça joue, c'est très bien. Oh, oh là, là là, ça tire là, le, maillot. le maillot. Et, Et c'est une, que... une faute française. C'est une faute française on a vu clairement un maillot, moi j'ai vu Ça abdos vu ça aussi Qui est un petit peu en retard, attention sur le côté Sur le côté gauche espagnol On va être deux sur lui, Chris, il va falloir vite qu'il se relève Non, non okay. penalty. Penalty évident Évident Pour l'équipe d'Espagne ouais, C'est dur, il évident. se relève, il essaie de chercher le ballon ouais, Ah il y oh. peut-être tourner La jambe Non, je sais pas On va compter sur toi Célier. C'est le pénalty un petit peu de l'égalité. Ah ben de, de, de l'égalité à toujours tirée. Tiré. Et c'est croisé. L'Espagne qui égalise tôt. à la toute fin de cette deuxième période 2-2 de deux France-Espagne. Bon, les Espagnols qui, qui sont contents parce qu'ils sont qualifiés. Ils savent qu'ils sont qualifiés. On va aller en vouloir. Et c'est la fin de fini. ce match. Fini, fin match de France-Espagne en face de poule. Et c'est une réelle tristesse d'avoir perdu ce premier match contre l'Espagne. Parce que oui, je dis perdu, parce que même si c'est une égalité 2-2, de on la prend vraiment comme une défaite. Ce premier match est une défaite dans notre tête, parce qu'on voulait prouver qu'on était meilleur que cette équipe d'Espagne, qui était plus forte que celle de la semaine passée. Et on voulait prouver que notre équipe, même si elle n'avait jamais joué ensemble à 11 sur un terrain, pouvait être meilleure que toutes les équipes présentes dans le tournoi. Et avoir tenu au score à 2-1 pendant tout un match, et perdre sur un penalty concédé à la toute fin, lorsque pendant 20 minutes l'équipe de France a joué à 10, là c'était vraiment dur et c'est pour ça que là où cette équipe d'Espagne prend cette égalité comme une victoire, nous, pour nous, ça sonne vraiment comme une défaite. Et faut pas en vouloir à Chris, hein. faut pas en vouloir à Chris. Il a tout donné en défense, il a été monstrueux sur ce match et la seule faute qu'il commet, c'est le penalty. là où tout le monde aurait commis pénalty à sa place. En tout cas, c'est un de deux, c'est notre premier match et là, l'important, c'est justement d'enchaîner contre le Portugal et c'est simple, là ce qu'on doit jouer c'est la première place du classement On est dans une poule avec la France, le Portugal, l'Espagne Les deux premiers sont qualifiés Et pour être premier, comme l'Espagne a gagné 7-0 contre le Portugal Bah il faut tout simplement gagner 8-0 contre le Portugal Notre seul objectif là, c'est de gagner 8-0 contre le Portugal Mesdames et messieurs, c'est l'heure de France-Portugal L'entrée des joueurs de l'équipe de France et de l'équipe du Portugal Alors qu'on voit sa fine KMS Walid Walid qui rentre sur le terrain Donc peut-être à l'autorisation de jouer de la part de l'organisation malgré le carton rouge. Coup d'envoi donné dans ce match, France contre Portugal, mesdames et messieurs. Il a dû partir sur le côté gauche, la passe profondeur. Pour Walid, Walid le centre, Walid centré, au deuxième poteau, la tête et le but Le but de la tête de KMS Incroyable Le love du gardien portugais Le gardien qui se fait vraiment surprendre là pour le coup. Qui part d'un magnifique centre de Walid aussi. Ouais, non, le centre est parfait, la tête est surprenante, on va pas se je pense que c'est le terme Je pense que le gardien, au moment, ne s'attendait pas à ça Elle redescend très, très vite sous la barre, en fait C'est ça aussi qui a surpris le gardien Le gardien, qui est au fond, et on peut le comprendre Et au fond des buts aussi pour aller chercher Peut-être la frappe de l'eau La frappe de l'eau qui est dentée Oh, qui arrive dans tout le monde avec les piques KMS KMS le cocher, la frappe Encore contré. Oh la Oh le contre son Oh la la la la la la Oh la la mais c'est la le respect, monsieur la la la la la la la la la la la la la un ciseau la là la la la Attends Oh la la la la la la Zilia qui le qui oh, va récupérer... récupérer la balle à Michou, KMS qui a récupéré la balle, la frappe oui. de Brad Oh le petit pont oh, Le petit pont Oh là c'est magnifique Le but de petit pont Le 3-0 Sur une oh, récupération yeah. grâce à Zilia Et sa danse Incroyable Et le 3-0, dans les parties de l'équipe qui sont déjà lignées, il ça donc va lancer là qu'il va falloir aussi un peu appuyer. Et les ressources de toutes les personnes qui sont là dans l'équipe de France, c'est la mi-temps Mi-temps pour cette équipe de France on est à la mi-temps de ce France-Portugal et c'est le moment où je me dis, on gagne 3-0, il reste 25 minutes à jouer, j'ai envie de rentrer sur le terrain. J'ai mon maillot, j'ai mon brassard de capitaine, c'est mon tour, c'est maintenant, c'est à moi de rentrer sur le terrain et de montrer aussi que je sais un petit peu toucher du ballon. C'est malade, bien joué ça Le centre Allez, la frappe de Michel Oh Oh Il y a une main, il y a une main Mais gros, la, la frappe qui a mis, elle, pour moi elle était cadrée alors bien. la la la fille qui joue en fait qu'est-ce qu'il fait Il fait, il il fait une roulade la... Ah mais carrément il fait des. Il fait des <rire> célébrations. <rire> ok. Il se des doublements avec Chris très beau. Aïe ah, aïe aïe Chris. Oui oh là le là, petit beau bon. Chris dans la surface des réparations, la passe Ah oui ah, ah, ah oui de devan ah ah oui, Mais quelle action quatrième but Mais quelle de action bon. incroyable Quel collectif Merci, merci Là là franchement je vous dis pour moi c'était une crème pâtissière là, c'était succulent. Dommage. Allez, ah, ça part sur Brad. Brad, Brad super. Le... C'est magnifique ce que nous fait Brad. Brad. La fin, peut être oh, oui oh là là. Mais, mais oui. Gardien, mais oui. S'amuser avec le gars Mais oui. Mais oui. Oh la ça, la mais oui. Mais oui. C'est ça. quel but. C'est sucré. Mais regardez-moi ce mannequin. Oh là là. Numéro 12, milieu. Ouais, c'est bien ça. Brad encore. Il Met vraiment oui. beaucoup de temps. C'est parti. Il faut... Il faut il fait croquer, fait croquer. droite, voilà. C'est assuré le but. Ah, oui, c'est assuré. C'est assuré le but. Let's go. Oh ah là là, le triplé, 6-0 du coup. 6-0. Il, il manque deux le... buts et il reste 11 minutes. Prat qui accélère peut-être pour un centre. Ah, il y a... Oh, attention, c'est très mal. donné. Euh, de Encore, encore bat toi, toi. C'est pour Walid. Ah, il n'y aurait pas de faire une roulette, il aurait dû une fin. Attention. Tony, la frappe de Tony. Oh là là, c'est bien là, sur là, la ligne. Allez, Bichard. Allez, va bah, qui Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait C'est le papillon. Il était trop débarqué. Il ne du tout. Oh, oh, attends, toi directement toi. pour Tony. Tony. C'est magnifique. Tony. À gauche, on a Pratt. On a la frappe et le but Voilà, là, le 7ème but. Le Let's but de go. Tony. Allez, les gars, il va falloir Let's vraiment pousser dans le chat. Il n'y a pas la fusion. En plus, oh, il ne se regarde pas. Il est juste trop fort, ce mec. Hein. C'est un truc de fou, il a un truc bien. Le. Donc ça y est, l'arbitre a fait la fin du match. Malheureusement, l'équipe de France est deuxième de sa poule. On peut féliciter les joueurs sur le terrain, ils ont tout donné, ils ont extrêmement bien joué. Alors oui, mon cher Saudelir, so on est deuxième de notre poule. Malheureusement, on a été placé deuxième de notre poule parce qu'on a pris le plus de cartons jaunes et en l'occurrence un carton rouge avec Walid, bizarrement, durant le France-Espagne. En tout cas, voilà, ça nous met mal de finir deuxième, mais on accepte. Ce qui fait que, mesdames et messieurs, on est qualifié en demi-finale. Il est tard, on est fatigué, on vient d'enchaîner deux matchs d'affilée. 100 minutes de jeu d'affilée pour nos joueurs qui ont le plus joué. On a mal de partout, on a des courbatures de partout. Mais on a une seule chose en tête, la demi-finale demain contre l'Argentine. Et tout ça, ça sera juste après une bonne nuit de repos. Oh. Dans le bus comme ça. Oh. Oh. Alors, un officiel. Exactement. On va jouer en 4-4-2. Voilà. Défenseur droit, Chris. Défenseur central, Trafi à droite, Steph à gauche. Défenseur gauche, Walid. Risma au centre, milieu défensif. Safin <rire> milieu offensif droit. Tony milieu offensif milieu. Voilà. <rire> Brad milieu offensif gauche et met en pointe ouais, ouais, ouais. en attaquant ouais, ouais Inspiration, hein, j'aime pas jouer. Et ça fait du bien de faire un échouement avec l'île euh... de France. On rend le jeu facile surtout. Pas de pied en l'air, pas de pied en l'air. Si vous l'avez pas, vous l'avez pas, mais pas de pied en l'air. Hey, il... Ça me concerne dans ma ligne. Les gars, on leur remet dedans le direct. Hein. On est actuellement au deuxième jour de compétition. On va commencer notre demi-finale contre l'Argentine. Il faut savoir que là en tête, on n'a qu'une seule chose c'est d'aller en finale. Et mentalement, c'est difficile de se lancer contre ce match de l'Argentine. Une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, bien que sur le papier, on sait qu'on est censé être meilleur. En tête, on a bien évidemment notre demi-finale, mais on a aussi notre finale. Si on gagne, 30 minutes après, on enchaîne sur cette finale. Et du coup, quelle stratégie aborder Garder nos meilleurs joueurs pour la demi-finale Ou essayer de les garder pour la finale Ok, c'est cet arbitre-là dégradé au Twitter. Let's go Raphaël, Risma, Melchior, Walid, Steph, nous avons Tony qui arrive, Chris. J'espère qu'on va tous... Euh, apprécier cette demi-finale et on va tous prendre du plaisir avec la victoire bien évidemment et c'est parti l'arbitre qui euh, siffle euh, le coup d'envoi récupération de l'Argentine qui, qui vient provoquer le numéro 14 ça joue un une de Trafi qui revient Trafi bien défendu ok c'est géré l'argenté, laissez tourner boum petite fin ça rend à la surface Bradfiançon à sur la surface la passe ça fine petit truc Melkyop Melkiop Melkin La femme de Melkin oh, Aïe, aïe, aïe, dommage La passe qui est juste derrière sa fille La femme de C'est au début, on a eu du mal à rentrer, peut-être euh, parce que la paella elle est tombée dans le ventre. Mais ouh, dommage ouai Ok, l'arbitre a décidé qu'il euh, qu n'y avait rien, ok. Mais ouh, Il touche la balle en premier, Ah, il touche même les deux, mais... Il fallait la lâcher. C'est super ça, allez ça part sur le côté gauche avec euh, avec Brad. Ça, ça peut rentrer, ça peut rentrer. Brad, oui. Oh, quel arrêt du gardien Quel arrêt du gardien Mais c'est pas fini. Tony, la frappe de Tony La frappe de Tony Let's go Let's go 1-0 pour l'équipe de France avec ses superbes frappes de Tony. Eh oui, merci mon grand. Eh oui, et eh oui, merci. Let's go ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. On voit l'action ralentie sur Brad. Brad qui met une feinte. Qui met une deuxième faute, Messie. À la frappe. L'arrêt du quartier incroyable. Brad qui prend la formation. Qui la donne à Tony. Tony qui se concentre. Et qui la met presque en lucarne, Incroyable. Voilà. Super le changement de Pour Vinsky. Vinsky qui tente une petite percée. Vinsky qui prend... Vinsky fait moi rêver. Vinsky fait moi rêver. La frappe de Vinsky. Let's go. Ok ça a l'air d'aller vu que ça rejoue. Le corner et Fin de la première mi-temps. Un maximum de cœur et de tête là dans le chat. Oui, c'est mon pote. Allez, ah, on rentre avec un zéro, les gars. C'est super. Oui. Tu peux me faire un petit mot sur la première ou pas Ouais, pour un mi compliqué, les Argentins c'est un jeu rugueux, en défense ils sont bons, ils ont fait des tacles 5-6 fois, très propres mais rugueux, donc, euh, donc vraiment ça va être, ça va être un petit compliqué, c'est bon Maintenant, il faut qu'on parle, parce que les gars, vraiment vous êtes rentrés sur le terrain, j'avais l'impression que vous avez pas la tête de gagner, alors que bordel, on joue le match de la finale Ils ont une attaque nulle, ils ont une attaque nulle, donc pourquoi on va trop monter pour risquer de se mettre, pour risquer de se prendre la but derrière. Ils sont pas très très bons, etc. Mais par contre, ils attaquent à beaucoup, comme à Giraffe. Ils attaquent souvent à 4. Attention en défense, pour ceux qui sont en défense, parce qu'on peut se faire avoir sur un truc de merde. Ils ont quand même eu pas mal d'actions. ils ont fait des frappes un peu à côté. Sur un but de merde, on va au penalty c'est compliqué. Attention en défense, restons concentrés, parce qu'ils sont pas loin de nous mettre dans la merde, parce qu'on peut être dans la facilité, on gagne un 0. On peut vite se faire revenir à 1. Venez on essaye de jouer 1-2-3, on les déstabilise parce qu'en face ils ne savent pas jouer au foot, hein. ils ne s'attendent pas à ce qu'on fasse ça. Hein. C'est-à-dire venez on fait 1-2-3, on essaye de marquer 2-0-3-0, comme ça on peut sortir, on peut tourner, tout le monde prend du plaisir et tout le monde joue ça. Les gars, s'il vous plaît, on va chercher cette place en finale. Je veux qu'on rencontre, rencontre à nouveau l'Espagne, et je veux que cette fois-ci, on leur mette un score. Je veux que cette fois-ci, on gagne cette coupe et je veux que cette fois-ci, la France se souvienne de nous sur Twitch pour justement avoir gagné une deuxième fois contre l'Espagne et avoir gagné cette coupe du monde. Donc on se chauffe les gars et on y va Allez, c'est parti. Seconde mi-temps, France-Argentine. Let's go, les gars. Il faut planter le deuxième but. Kemis. Kemis qui cherche avec Tony. Tony qui part sur le côté. Il cherche une solution. Oui. Il l'a cherché. Kemis. Let's go. Let's go. Le but de Kemis. Kemis qui rentre en deuxième mi-temps pour marquer ce but. Let's go. 2-0. Il faut rentrer sur le terrain. Et tout de suite leur faire comprendre, il n'y a pas d'échappatoire. Là, c'est la guerre, on est sur le terrain. C'est la France avant l'Argentine. Merci, quel beau crochet de Tony qui vient servir. Kemis qui a bien pris l'espace, qui s'est démarqué. Oui, le contrôle mon grand. Allez, applique-toi. Ouf, allez, allez, allez, allez, allez. Lui, il a le Wouah. Ouais, lui, il a, il a grave le seul. Calmez-vous, calmez-vous. Excusez-vous, c'est vrai là non, il, il, a mis, il met deux cartons jaunes, mais de là à aller se bagarrer pour ça, non. Surtout si tu vois que le mec, tu lui dis oh, attention, il s'excuse, c'est bon, Et tu passes à autre chose. Tu vois qu'il n'a pas fait exprès. Mais gros. Bon. Elle, elle est vraiment marrante cette, cette scène. Allez Chris. Ça joue encore. Waouh wow, wow, wow, wow, wow. il y'a un y'a un le numéro 15, je suis désolé, hein, mais c'est pas la première fois, monsieur l'arbitre. Hein. carton rouge, carton rouge monsieur l'arbitre. C'est bon, il, euh, gars, il lui met un C'est bon, on sévit au bout d'un moment. Il joue pas au foot, là. Je suis désolé, monsieur l'arbitre, mais voilà, merci. merci. Au bout d'un moment, il faut sévir. Là, il ne joue pas au foot. On a regardé la barre et tu prends ton rouge. tout ça sur son couloir. L'accélération de Brad. L'accélération de Brad. La petite feinte, oui. Il l'a vu, il joue en croisé avec Tony Tony qui lève la tête, qui va chercher ses, ses camarades de classe Le crochet, le deuxième crochet Aïe ah, aïe aïe, il s'enferme, il s'enferme, il s'enferme Oui, Oui, bien joué, bien défendu Wouah Pourquoi le somme comme ça Attends, j'arrive, j'arrive C'est un match, c'est un match pour s'amuser Ça prend le son comme ça, mais c'est incroyable au-delà hey, de ça les gars dans la finale, il faut qu'on soit bon mais de manière sereine. Il faut qu'on soit serein. Si on rentre dans, un, dans une petite guerre d'ego qu'on veut montrer, qu'on regarde le mec dans les yeux, machin, il y a du chantage qui peut être autorisé. Mais des fois on va beaucoup trop loin, on envenime le match, des fois le match on le maîtrise. Et nous-mêmes, on, on se fait sortir de notre match parce que le sent aux adversaires, ça leur donne plus envie de nous, de nous battre. En fait, des fois, on les réveille. Vous voyez, ils sont un peu endormis, on les réveille en faisant des trucs de merde, vraiment des trucs de merde. Soyez intelligents, un mec qui vient, il vous prend la tête, il vous pousse, vous souriez, vous vous retournez. Il y a une VAR pour régler ça, il y a les arbitres pour régler ça. Même s'ils sont pas avec nous, les gros trucs, ils les verront et ils seront obligés de les faire. S'ils se trompent, c'est bon pour nous. Il va y avoir une réunion entre les capitaines, l'arbitre, etc. Enfin, une il réunion, ils vont juste parler en disant la moindre chose qui se passe dans le match. C'est-à-dire un début de bagarre ou quoi, le match se termine, ils ont dit ça. Mais aucun comportement déviant, bizarre ou quoi, c'est juste ça. Parce que s'il y en a un qui fait ça et qui fait annuler tout l'événement, il pourra s'en prendre qu'à lui-même et il, pourra, il faudra qu'il assume. Parce que je peux ouais, vous garantir que... que Fares, tout le travail qu'il a fait, etc, ce serait vraiment, euh, vraiment négatif. bon Déjà, félicitations, on est a, on a arrivé jusqu'à cette dernière étape dans la bagarre. Tout le monde est blessé, tout le monde s'est mangé des coups, tout le monde s'est sacrifié. Maintenant, vous le savez très bien que tout cet événement, tout ça, n'aura de sens que si on gagne. Si on ne gagne pas, tout le reste bat les couilles, tout le reste il part à la poubelle. Donc là, c'est le dernier match. Deux fois 25 minutes, on va les tuer d'entrée de jeu, d'accord Donc, euh, on monte l'attitude dans le jeu, mais aussi en dehors du jeu, comme il l'a dit. Voilà, c'est pas normal qu'on soit les seuls à se faire sermonner, à se dire, ouais, vous vous embrouillez, vous faites ceci, vous faites cela, même si, même si ils ont leur part de responsabilité dans l'organisation et euh, dans le public et dans les équipes extérieures. Dans tous les cas, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous, c'est pas notre public, c'est pas nos arbitres, c'est pas nos. c'est pas nos.. C'est nos... Il n'y a rien à faire avec nous. Je pense qu'on soit exemplaire du début à la fin. Les histoires de doigts d'honneur, de bras d'honneur, de célébration, de drapeaux, euh, à la fin, on, on s'en bat les couilles de ça non, On n'a pas 15 ans les gars. D'accord Vous êtes tous des créateurs de contenu, donc vous savez c'est quoi le, le métier du match. On pose le jeu on sait jouer, ils sont pas meilleurs que nous. Ils sont pas meilleurs que nous, à 10, on a failli leur mettre 3 -1. Ils sont pas meilleurs que nous les gars. Donc ce match-là, on y va, on les tue, on a encore chaud. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez Venez, venez, venez, venez, venez, venez C'est certainement le match, certainement allez, le, hein. le, match allez, le plus important, allez maintenant les gars. Allez, à 3, 1, 2, 3, 3 Mesdames et messieurs c'est la finale, c'est maintenant, on est stressé. c'est à ça que se joue l'événement, c'est maintenant, on a fait tout ça pour ça, c'était une formalité en fait, ce qui s'est passé avant, là maintenant on veut gagner, c'est maintenant, c'est pour ça On est là, France, Espagne, c'est la finale Bon, c'est parti pour France Espagne, la finale! Va falloir jouer agressif, va falloir presser. Faut pas les laisser poser leur jeu. Ah, t'es ah, vraiment là en mode. Là là. Euh... Ah, bah, ben, frère! Ah, ouais, tu vis le match là. Moi, je suis en plein commentaire là. Allez! Allez! Centre. Allez! Allez! NON Ouais! Mais. C'est ce qu'il fallait faire. <rire> Et voilà, la calvitie qui est dévoilée <rire> On t'a vu, mon ref! La calvitie On dévoilée, <rire> je le savais, je vous l'avais dit! Mais si, non, tu vas ouais, sur là, le banc! Moi, je dis. Oh, attention! Wow, oh le bras là oh, oh ça passe au dessus oh, oh, oh, oh, oh, oh. KMS hein, sur le côté droit Oh KMS qu'est-ce qui s'est passé oh, là, là, là, là, là. Et le carton jaune Carton le jaune tôt, pour KMS. KMS à la 14e minute de jeu Oh non Oh non il lui a caressé l'oreille Ouais non là euh... Mais je... quoi Mieux caressé l'oreille Ouais, mais de, de, de, de une, c'est involontaire et en plus de ça, euh, c'est oh vraiment très très léger... Euh... <rire> ah ah ah ah, pas ah, ah ça bon non qui ouvre les scores. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah de ah ah ah ah ah de ah ah de temps additionnel. Étonnant, étonnant. À vous dire après, c'est pas euh, par rapport à je fasse la différence, mais le petit là sur le côté, j'ai juste à pousser le ballon, je le graille le gars. Pourquoi le jeu il s'est déroulé tout le temps à gauche? Le jeu, vous êtes tout le temps. On a c'est un bon joueur, hein. il, a, il fait gratter diff, mais là, là-bas, là. -bas, là... Que tu mettes Brad ou moi, on a, juste, on a juste un petit ballon. je veux, je veux plus aucun défenseur qui monte jusqu'à la ligne. Je sais pas où vous êtes cru où, il n'y en a aucun qui monte jusqu'à la ligne. Vous pas à les rattraper, il n'y en a aucun que vous arrivez à les rattraper. Propre, vous montez jusqu'à la ligne Restez derrière, ils ne jouent que des longs ballons, vous restez derrière. Vous restez derrière, vous laissez un 6 en plein milieu, deux 10, et ensuite à les attaquants. Walid, il fait une tête, ça se passe rien de toute la barre. Enfin, c'est le football, les gars, on ne va pas tout contrôler. Pour moi, on n'a pas, pas fait beaucoup d'erreurs. Voilà, le but, c'est. Forcément, on n'est pas des robots, on fait des erreurs des fois, mais. C'est pas le mec il s'est dérandé, il a là, bien plus Franchement, si on continue comme ça, il n'y a rien à faire de plus. Et il a raison peut-être de pencher plus, plus, plus, plus de jeu plus sur la droite, on a un peu toujours à la gauche. On essaie beaucoup plus de comment dire de péter dans l'axe et de casser les lignes, plutôt à chaque fois de chercher loin. Donc venons, ben on cherche plus à orienter le jeu, mais on ne le fait jamais. Des fois on a le ballon, on a le ballon à gauche, on a l'impression que le jeu il se passe qu'à gauche. Si on joue tout droit, si on joue de manière linéaire, c'est bon, c'est trop facile pour eux. Ils ont juste à intercepter les ballons qui viennent tout droit alors que si on joue euh, de manière circulaire, ça va faire toute la différence. Et dernière consigne les gars, voilà, c'est 25 dernières minutes, euh, voilà, on met tout là. On met tout, on en rentre dedans, plus ah, de vous... dalle, on est sur tous les ballons. Je veux, On perd zéro duel, on perd zéro duel. Ça marche les gars, 25 dernières minutes. Ça revient. Actuellement reprise du match. Ça revient Les Espagnols qui reculent sur le terrain. Allez c'est le début Allez Début de cette deuxième période Depuis hier ça va jouer avec le dernier Tony qui va faire l'effort. Allez Tony. Il a pas être aussi. Lui il arrive, il met le coup en oh, avant a, comme ça. Lui il fait exprès de se mettre devant. Il l'a pas touché Il l'a pas touché C'est Met alors qu'on voit Tony, Tony pour la talonnade, qui a essayé de jouer un peu tout seul, peut-être par en... manque de. Attention. Ah, non de... non, c'est une blague. Non, oh, non, non, non! Mais non, non bon monsieur mais c'est l'arbitre! On a une on a une opportunité de marquer! C'est quoi ça? Oh Arrête! Il vient oh non, non, mais c'est une blague! Mais c'est une blague! C'est une blague! Et après, il s'est allongé! Et après, et... il s'est, est pas, il peut euh, 20 bon. Oh vraiment! Oh Allez, allez, non, Et attention, non, non, et attention, non, et attention! Non, et et c'est un deuxième but! Deuxième but espagnol! Enchaîne depuis cette demi-finale contre l'Argentine qui les a déjà bien sués, qui les a déjà bien esquintés. J'avoue que même du côté du cast, hein, on est dépité, dépité, qu'elle qui est complètement battu sur ce coup-là, il ne peut rien faire. Là dans ce match on a on n'a rien réussi à faire. Hein. Oh, c'est lui voilà. qui ne sait pas s'il doit sortir, s'est tiré. Voilà, bien <coughs> Pour le <coughs> deuxième parade, peut-être Célier. Et c'est but. But troisième but. Enlève ton bonnet Troisième but pour cette équipe d'Espagne Qui sait Qui sait maintenant Ils le savent euh, C'est fait Ils sont champions Et là on, on ne revient pas Et là c'est le pire scénario pour nous C'est clairement le pire scénario pour nous qui se passe On perd 3-0 face à l'Espagne sur un match qui n'en mérite pas autant. Alors oui, le score est là, 3-0. On a l'impression qu'on s'est clairement fait défoncer, sauf que voilà. La réalité dans tout ça, c'est que on enchaîne la demi-finale 30 minutes avant. Nos joueurs sont fatigués. L'arbitrage, bah voilà, hein, c'est. le jeu, hein. Ça fait partie du jeu, ma hein, pauvre Lucette. Est-ce que c'est pas plus mal pour l'Espagne de gagner sur leur stade Est-ce que c'est pas plus mal pour l'Espagne de gagner sur leur pelouse Est-ce que c'est pas plus mal pour l'Espagne de gagner devant leur public, dans leur compétition avec leur trophée. Alors, à aucun moment, je suis déçu de mon équipe de France. Je suis vraiment fier de mon équipe de France. Je suis fier de tous les joueurs qui ont accepté de venir. Maintenant, on a vécu un week-end de folie. On a taffé en quelques jours pour essayer de créer un minimum de stratégie. Et le résultat, il est là. L'Espagne a gagné. Félicitations à elle. Avec à chaque fois deux matchs de filles qui suivent, c'est difficile. On a réussi finale, après, là, j'avoue, c'était compliqué. Ils ont mis des très bons joueurs. et Ils jouent bien, très bien. Non, mais ça joue bien. So Merci beaucoup for coming, for play. Je suis tellement grateful avec uh, vous, la France Je voulais tous vous remercier d'avoir accepté de venir, que ce soit juste dans le public, que ce soit sur le banc, que ce soit sur le terrain, d'avoir fait un taf de fou, d'avoir suivi cette, ce message un peu fou il y a deux semaines, de dire « Hey les gars, nous on va en Espagne et on va faire une coupe du monde !» Vous avez accepté de prendre ce défi en main, vous avez accepté de, de nous suivre, Etc. Donc voilà, je tiens à vous remercier. C'est pas... Va. Oui, mais plus de plus de vous s'il vous plaît. On finit le deuxième, on a fait une très belle performance, on difficile, on avait des plus dans les roues et euh, on a réussi quand même à avancer grâce à ça, donc bravo à tout le à voilà. Et c'est sur cette image qu'on va clore ce petit film sur la stream World Cup. Alors oui, des flops comme ça, j'aimerais en vivre tous les jours. Un week-end de fou avec mes potes dans le sud de l'Espagne à Séville, où j'ai l'occasion de stream sur ma chaîne, où vous avez été quasiment 30 000 en simultané sur ma chaîne. Alors oui, des flops comme ça, j'en veux tous les jours. Je vous remercie pour l'opportunité que vous pouvez me créer. Je vous remercie de me suivre, parce que c'est ça qui me permet d'avoir ce genre d'opportunité. Je remercie Greff et toute son équipe espagnole pour l'invitation. Je remercie toute l'équipe de France individuellement, les 20 créateurs de contenu qui ont accepté de me suivre. Je remercie mon frère qui a coaché cette équipe de France comme un, comme un taré, corps et âme. Je remercie Thomas pour le montage. Et je remercie ma maman et mon papa de m'avoir fait naître. Et même si la coupe, elle n'est pas à la maison, et ben ma tête, elle est remplie de souvenirs.